Alors Adéline, est-ce que tu peux nous dire, après cette séance de à peu près deux heures de high contact, comment tu l'as vécu Bonjour, alors euh, j'ai pu partager une minute, les yeux dans les yeux, avec environ cinq, cinq personnes. Euh, il y avait des adolescentes, des femmes de mon âge, euh, un monsieur de l'âge à peu près de mon père, et puis euh, j'ai... Euh, parfois ressenti des émotions parce que ça me rappelait ma vie, par exemple le monsieur il avait des yeux d'une couleur similaire aux yeux de mon père et puis la petite adolescente euh, euh, j'ai ressenti bah, sa jeunesse, son enthousiasme, sa joie de vivre et puis bah, tout ce qui va se dérouler pour elle, ce qui va l'attendre dans sa vie et donc du coup j'ai ressenti de l'émotion pour elle parce que euh, ça m'a rappelé moi comment j'étais à son âge, voilà. Donc je pense que ça, ça, ça crée un échange émotionnel entre les gens et ça peut nous aider à lire et à avoir un schéma de lecture différent de ce que ressentent les gens et comment ils réagissent et comment ils vivent leur vie par rapport au relationnel, à tout ce qui les entoure, à ce qui leur arrive, aux événements aussi dans la société évidemment parce qu'on est dans une période particulière. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est... Euh, avec les masques sanitaires, euh, on ne voit plus que les yeux. Et j'avais l'habitude de lire sur les lèvres, et maintenant je dois aussi lire les expressions dans les yeux parce que ça me donne des informations complémentaires. Voilà. Et à ton avis, comment les gens, ils l'ont vécu, cette expérience, alors, les gens que tu euh, as rencontrés aujourd'hui euh, Alors... Euh, euh, le monsieur un peu âgé, il était curieux de la démarche et de comprendre euh, pourquoi on faisait cette démarche-là qu'est-ce que ça nous apportait et euh, quel était l'objectif, est-ce que c'était associatif ou quelque chose d'un peu euh, plus organisé. Euh, la petite jeune, elle était un peu en train de rire, un peu semi-gênée, un peu curieuse et puis j'ai eu des échanges assez profonds au niveau émotionnel avec des femmes un peu plus de mon âge ou un peu plus âgées que moi ou un monsieur aussi et euh, euh, on ressentait le besoin de lire en l'autre. Et de comprendre qui est cette personne, qu'est-ce que cette personne ressent, euh, qu'est-ce qu'elle souhaite me transmettre comme message à travers son regard. Génial bah, Merci beaucoup Merci à toi Jérôme. Bonjour Jérôme, euh, tu viens de faire une petite séance d'environ deux heures de eye contact. Qu'as-tu ressenti Elle a Beaucoup d'émotions, euh, une belle euh, connexion avec les gens. Et, euh, Vraiment pour moi faire ça c'est offrir aux gens la possibilité d'aller se connecter à eux-mêmes et à l'autre et vraiment c'était une belle expérience de partager ce, ce truc du high contact avec des inconnus pour rencontrer dans la rue comme ça. D'accord, et par exemple avec quel type de personnes as-tu ces échanges j'essaye je, je, un peu avec tous les, tous les gens qui passent, je, sans discrimination, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Euh, je, je n'ai pas vraiment fait attention. Je sais qu'il y avait une dame qui avait une énergie intérieure, une, un enthousiasme qui était très très très beau, qui m'a beaucoup touché. Et un vieux monsieur aussi euh, qui, était, euh, qui était assez euh, touché par le, la démarche et qui comprenait bien ce, ce sens d'essayer de, de créer une, une relation humaine, de recréer, de retrouver l'humain dans la relation avec les autres. Bref, euh, un, super moment, quoi. un super moment. Et vers euh, quelles valeurs, euh, éventuellement, des, des valeurs spirituelles, est-ce que ça t'amène, ce genre d'expérience ah, ouais. ouais. Pour moi, c'est euh, partager ce type d'expérience, de... c'est... C'est vraiment se connecter à l'autre, c'est se connecter à soi et du coup, c'est se connecter à notre propre essence. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose d'intérieur. C'est quelque chose... Ce n'est pas des idoles en bois sur un mur. c'est pas ça la spiritualité pour moi. C'est quelque chose de très important et c'est... Et c'est intime. Et c'est en nous et c'est en toi. Voilà. Merci Jérôme. Avec grand plaisir.